Alors, déjà on le gonfle. <rire> alors, déjà ça va marcher. Attends. Vas-y, on le voit, on le voit, on le voit. On veut Jusqu'à qu'elle lève. On veut Voilà. Alors, on gonfle. Ah. Alors on gonfle jusqu'à la moitié à la... près. Ouais. Alors, Attends, attends, attends. est-ce que c'est si, En on, faisant on, ça c'est une vraie galère. Alors attends. Ah, on tombe la balle. Attends, attends. Oh, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde. Ça fait quoi là Ouais, ça fait pas du tout chien là. Bah ben, si, regarde, ça fait un chien. Hum. Tadam, tadam. Tadam. Alors, énième tentative de faire un chien avec un super ballon comme as. Alors, on est obligé d'utiliser une... On pompe. le met comme ceci. Et là, as vu on gonfle. As vu si on y as arrive. Oh oh Ça marche pas? Ding, ding, ding, ding, ding. Ouais, magnifique. Ouais re, re, re, re, re, tentative. Alors, on gonfle. Alors, tu le gonfles. Tu le gonfles. Tu vois? Comme ceci. À peu près. On va pas le faire trop grand. Et puis là, il faut pas trop qu'il se dégonfle en même temps. On prend. On fait le nœud. Voilà, petit bruit sympathique. Mais là, il est trop petit, là, je pense. Là, je pense que je l'ai fait trop petit, donc il faut que je le regonfle. Hein. Ça va pas du tout. hein On refait C'est reparti On gonfle Ouf Ouf Ouf, ouf, ouf, ouf. Allez, jusqu'au bout Jusqu'au bout tu... tu prends tu, vois, tu fais un truc comme ça Tu vois, tu tournes Voilà Regarde Regarde comme c'est beau. Regarde comme ça me sort. Sent... Oh, ça ressemble à rien du tout. <rire> bon, on va en prendre un autre. Du jaune. Oh, bah, J'ai pas d'effet le bon, mais c'est pas grave. On va tout refaire. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Voilà. Donc là, bah, c'est facile. Hein. Ah, ben bah, il est crevé. Non, sérieux. Ta c'est parti avec l'embout, on met un petit de la pompe, et là, on va le gonfler, celui-ci, jusqu'au bout. Oh non Bon, c'est reparti, <rire> Celui-ci, c'est le bon, je le sens Une belle tête de chien. Et voilà, on a notre tout. Un truc sympa et hey, magnifique. Regarde Regarde ce que ça donne C'est pas beau C'est pas beau Alors on gonfle C'est parti hey, hey. Ça nous donne quoi là Ça nous donne un chien bizarre, non Ça a pas du tout marché là ça ressemble à quoi là Mais à rien. Et là, vous prenez debout, tu prends les deux bouts comme ça, tu serres, clac, clac, clac, et ça donne quoi Eh, hey, mais c'est pas mal mon histoire Hey, allez-y, ça va,